Une super histoire de sorcière. C'est l'histoire de sorcière. Mais nous, on l'a remplacé par une princesse, puisque une sorcière, ça fait trop peur avec son nez crochu et ses verrues. Son gros chapeau pointu est remplacé par un quartier C'est plus sérieux pour venir à l'école. Cette sorcière porte des vêtements noirs et des chaussures bizarres, à talons pointus. Mais notre princesse porte de jolies couleurs et des paillettes car c'est plus tendance. Et en plus j'ai peur du noir. Chut Euh oui, ma princesse va souvent changer de tête car plusieurs filles de la classe voulaient jouer ce rôle. La sorcière a les cheveux en pétard. Mais la princesse est toujours bien coiffée. Elle se déplace sur son balai magique la nuit. Mais un enfant a besoin de 10 heures de sommeil pour être en bonne santé. Alors la princesse va à l'école en trottinette, c'est plus chouette Et elle m'a un casque même si ce n'est pas très pratique avec la foudronne. La sorcière est souvent accompagnée de ses animaux préférés. Chat noir qui fait peur, rat, crapaud ou chauve-souris. Une princesse préfère un gros tout doux. Viens mon chaton. Ou un petit lapin doux. Oh comme il est mignon, tu veux une carotte Oh, un bon gros toutou. Oh, c'est un bon chien ça. Elle vit seule dans un sombre manoir roté. Mais comme c'est trop triste, nous préfère la montrer dans la cour de l'école où elle joue avec tous ses amis. Mais à l'école on essaie plutôt des poésies pour on chante c'est plus joli 3 4 il y a du brouha dans le potager oh et il y a du brouha dans le potager hey elle prépare des potions magiques dans un. Mais comme ce n'est pas très appétissant, la princesse prépare une bonne soupe de légumes du potager. C'est plein de vitamines et ça fait grandir. Enfin la sorcière, je devine un sort pour transformer un humain en crapaud. J'aimerais quand même bien jeter un sort à la maîtresse. Une super histoire de sorcière, non?